Bonjour à toi cher spectateur. à mon seul désir de Lucie Bourletot, c'est un film qui se perd un peu dans les sorties de la semaine et qui surtout sonne dans la pure veine de ce que pas mal de réalisatrices françaises finalement font depuis maintenant quelques années. Explorer un monde dans lequel les femmes sont souvent des objets de fascination, d'excitation ou de désir et montrer à quel point elles peuvent avoir un pouvoir dans cet univers là. Donc clairement, le film est dans une certaine mouvance d'un cinéma féministe, ou en tout cas féminin français. Et au-delà de ça, j'avoue que j'avais bien aimé le précédent long-métrage de Lucie Bourletot, donc j'avoue que celui-là titillait un peu ma curiosité. Le résumé, pour faire simple, Manon est une jeune femme. Comme beaucoup de gens, elle n'est jamais rentrée dans un club de striptease. Un jour, elle s'arrête devant l'un d'entre eux. Elle franchit le pas et décide de rentrer dans cet univers. Bon, on va poser un truc. Je pense que... Ce genre de film, clairement, a un problème. Un problème dans le sens où il se vend comme quelque chose et où rapidement, en fait, sous ses traits de film, on va dire, je dirais pas controversé ou en tout cas un petit peu aguicheur, il n'arrive pas à aller dans cette direction-là. Je dirais plus que cette base n'est pas le film. Il faut que j'arrête de me dire ça parce que, en fait, le long-métrage de Bourlotto va également dans la même direction que, par exemple, Une femme du monde ou La maison. Ce sont des films qui explorent une thématique qui, on va dire, est un petit peu olé olé, mais qui rapidement vont s'orienter vers un cinéma beaucoup plus classique, ou en tout cas dans les rapports humains qui cherchent à traiter quelque chose de beaucoup plus sommaire. Et je trouve que, dans son genre, le film de Lucie Bourletot est peut-être le plus équilibré, parce que si dans sa prémisse et dans son début... Il arrive à parfaitement placer cet univers-là. Rapidement, ce qui intéresse l'auteur, c'est surtout de parler des rapports humains et de montrer à quel point, dans un endroit où on ne serait supposé ressentir que du désir, de la fascination et de l'excitation, l'amour peut naître. Ça me rappelle par pas mal de points le film « L'amour est une fête » de Cédric Angers, qui était un petit peu dans le même délire, placer un univers qui est entre guillemets « subversif » et rapidement dérouter ça pour amener quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus humain et de beaucoup plus sensible. Et je trouve qu'il y a cette même énergie dans le cinéma de Bourlotto, c'est-à-dire qu'il y a l'envie de vouloir raconter l'histoire d'une femme qui va se découvrir, à la fois physiquement, sexuellement, mais également sentimentalement et humainement, et qui du coup va s'explorer au fur et à mesure d'une avancée dans un univers où on pourrait se dire que ça va juste limiter à « je vais devenir une stripteaseuse et je vais comprendre ce que je peux faire avec mon corps », et ben non, c'est un petit peu plus que ça. Et je trouve ça plutôt intelligent, je dirais pas que c'est parfait, je trouve que le film est assez sommaire dans sa manière d'acheminer, notamment le deuxième acte, mais ça fonctionne et c'est plutôt entraînant. Passion et désir font particulièrement bon ménage au cinéma, surtout quand l'un est utilisé de manière très cathartique et que l'on cherche à mettre l'autre un peu plus en relief pour jouer sur une dualité entre la fascination et l'excitation, entre ce que l'on veut absolument voir et ce qui s'offre finalement à nous. Lucie Bourletot décide de nous plonger, comme beaucoup de réalisatrices dernièrement, dans un monde où le sexe et le désir deviennent les éléments centraux d'une déconstruction de l'humain pour un film extrêmement classique au fur et à mesure qu'il avance, mais qui permet surtout de mettre en relief une thématique intéressante autour de l'amour, autour de l'amitié et autour de la vie. Tout simplement. En termes d'écriture, le film est écrit par Lucie Bourletot ainsi que par Clara Bourreau, aidée par Lucia Giappiconi, qui est l'une des actrices principales en plus. Euh, je trouve que l'écriture est assez intelligente pour réussir à explorer à la fois le désir féminin, à la fois de simplement se limiter à l'exploration du monde des striptease, mais aussi plus radicalement de parler de désir de parler désir dans son sens le plus général, le désir du corps, mais également le désir sentimental, le désir amoureux, le désir d'une meilleure vie, le désir d'être reconnu. C'est un film qui explore plein de formes de désir, parce que, au travers d'un titre comme celui-ci, on pourrait s'imaginer que c'est uniquement le plaisir de la chair et que c'est uniquement des femmes qui vont exciter des hommes. Et je trouve ça assez intelligent de la part des trois auteurs de vouloir explorer quelque chose de plus vaste de se dire que le désir n'est pas uniquement une chose qui est de l'ordre de l'excitation, que c'est également quelque chose qui va procurer une forme d'épanouissement personnel, intime, mais également professionnel. C'est une exploration qui est tellement vaste, en fait, l'idée de désir, qu'on a tendance souvent à la renfermer uniquement à cette idée voilà, de, de sexe. Et je trouve ça assez fort, justement, de par une prémisse qui nous inciterait à penser comme ça de voir un film qui va beaucoup plus loin et qui s'élargit au fur et à mesure qu'il avance en termes d'écriture. Et je trouve ça fort parce que les trois scénaristes arrivent à la fois à équilibrer l'aspect sexuel, mais également à amener un côté romantique, également un côté professionnel, également un côté personnel et intime, dans le sens juste, je désire être épanoui personnellement et pouvoir avancer dans la vie, et bien c'est plutôt fort c'est plutôt fort parce que ça se fait par le biais de personnages, par le biais de situations, par le biais d'un acheminement dramatique qui certes, comme je l'ai déjà évoqué, sonne comme très classique, comme très convenu même par pas mal de points, mais qui pour autant ne perd jamais de vue cette idée que ce désir, il passe par des personnages. Et ces personnages ne sont pas uniquement drivés par les relations sexuelles et les rapports intimes. Ils sont aussi drivés parce qu'ils les motivent chaque jour, parce qu'ils leur donnent envie d'avancer, que ce soit devenir actrice, que ce soit juste se sentir bien dans sa peau, ou que ce soit peut-être tout simplement trouver l'amour. Bourleto et Bourreau cherchent donc à explorer la place de cette jeune femme, Manon, au cœur de cet univers qui va lui révéler que son corps est capable de devenir une arme. Un moyen de comprendre les hommes, de les dominer, mais également de les amener à se dévoiler, et donc, en un sens, à se révéler. Bien plus encore que de simplement chercher à construire un récit parlant avant tout d'amour, comme j'ai pu l'évoquer avant, et qui peut donner l'impression que l'ensemble est très classique, les deux auteurs cherchent également à jouer avec nous, à jouer sur deux tableaux, celui de l'excitation face à un tel sujet et celui de la compréhension des personnages se cachant derrière le désir pur. En termes de mise en scène, Lucie Bourletot, je trouve qu'elle a une belle manière d'amener en fait dans sa scénographie à la fois le côté un peu excitant du sujet comme j'aime bien évoquer ainsi, euh, mais aussi de montrer que ce sont des personnages qui avancent et qui explorent ce monde. Parce que, malheureusement, dans le cinéma, lorsqu'on parle de striptease, la femme est objet. Point barre. C'est tout. La femme est un désir, une fascination physique et une présence uniquement corporelle. Il n'y a rien d'autre. Je trouve ça assez intelligent de la part de Lucie Bourleto de nous rappeler qu'il y a un humain derrière tout ça. Et qu'il y a surtout une exploration qui se doit avant tout de montrer à quel point ces personnages ont une vie ont des rapports les uns avec les autres, ne cherchent pas uniquement à montrer qu'elles ont de belles formes, mais plus simplement qu'elles ont du talent. Ce qui est assez fort parce que je crois qu'à part Paul Verhoeven qui avait fait ça avec Showgirls, il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui se sont dit « et si je montrais que ces femmes, elles ont aussi du talent. » Elles savent faire quelque chose de leur corps, ça n'est pas uniquement un effeuillage. C'est quelque chose de plus artistique, de, de plus recherché, de quasiment burlesque par moment. Chose qu'on oublie, le burlesque c'est également ça des feuillages. Et je trouve ça très intelligent de la part de Bourlotto de justement montrer ça au travers de sa mise en scène, de jouer avec le décor, de jouer avec une ambiance, de certes ramener toujours cette excitation un petit peu évidente à ce type de sujet, mais d'aller plus loin, d'explorer autre chose, d'explorer une intimité, des rapports, des, des moments d'émotion, des moments de tendresse, des moments aussi plus dramatiques et plus à fleur de peau. Et même si encore une fois, c'est fait au sein d'un film qui peut sonner comme classique, ben en tant que spectateur, on s'attache à ces personnages. On se laisse embarquer là-dedans, on se dit « Ok, j'ai envie de découvrir pourquoi elles font ça, pourquoi elles le font comme si, pourquoi elles s'explorent de cette manière-là, pourquoi elles ont eu envie de rentrer dans cet univers-là, et de se découvrir autrement que par simplement les carcans, on va dire, classiques de la société. » Et j'aime bien en fait cette exploration, parce qu'elle peut sembler simple, mais elle est d'une complexité immense. Assez stylisée pour jouer avec son décor et amener des situations oscillantes entre l'érotique pur et le comique presque burlesque, la cinéaste joue extrêmement bien la carte du jeu avec le spectateur, pour emmener son film dans une meilleure direction que ce que le scénario semble parfois nous promettre. Lucie Bourletot emmène son film dans une fascination autour des corps, autour de la puissance de ceux-ci, pour permettre aussi à son film de ne pas simplement s'enfermer dans une rythmique un peu trop convenue, donnant ainsi une intensité à énormément de scènes et permettant au film de ne pas trop se limiter à une exploration du désir dans un lieu où celui-ci est décomplexé. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon. Je, je trouve que tous les acteurs s'en sortent à merveille, et les actrices notamment. Euh, dans les acteurs, il y a Pedro Casablanc qui joue extrêmement bien. J'ai également envie de citer Sipan Mouradian qui est vraiment excellent dans le rôle de Hafe-le-Loup. Euh, je pense pas de placement de produit. On a aussi Timothée Robard et Melville Poupeau qui ont deux très beaux rôles. Au niveau des femmes, toutes les actrices sont extraordinaires, que ce soit Sennu Führer, que ce soit Tukubogui, que ce soit Lulia Abyss, qui est extraordinaire dans le rôle de la « méchante », entre grosses guillemets. Euh, Siememiladi, donc Lord Giappiconi, que j'évoquais, qui a également bossé sur le scénario parce qu'elle a été dans cet univers-là, et donc elle a exploré son corps de cette manière-là. Euh, et il y a également Zita Androth, que je trouve excellente, c'est une grande actrice. Elle est vendue comme étant l'actrice principale, mais je dois avouer que ce n'est pas elle pour moi qui ressort le plus. C'est une autre actrice qui est souvent cantonnée à des seconds rôles, mais qui ici, brille de mille feux. Louise Chevillotte, grande habituée des seconds rôles, domine totalement le métrage ici, la jeune femme imposant une prestation à fleur de peau, aussi touchante que finalement très intense durant de nombreuses scènes. Au bout du compte, À mon seul désir, est un film surprenant sans être forcément transcendant. C'est un film qui réussit à explorer un sujet de manière assez viscérale et de manière assez subversive, pour réussir à aguicher le spectateur, mais qui derrière sonne tout de même comme très convenu et très classique, notamment dans sa deuxième partie, mais mine de rien, comme je l'ai évoqué, ça explore beaucoup de choses. Ça explore un rapport au désir qui est extrêmement multiple, ça explore des personnages qui sont extrêmement fascinants, ça le fait au travers d'une mise en scène qui parle très très bien de l'exploration de son corps et de la découverte de celui-ci. C'est un film très beau, qui m'a beaucoup touché, qui certes reste très convenu par certains aspects, mais je vous conseille tout de même d'aller voir *À Mon Seul Désir de Lucie Bourletot. C'est un très joli moment de cinéma et ça vaut le coup d'œil. A plus